Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler de la hiérarchie euh, céleste et qui est divisée en 9 euh, niveaux, euh, donc en 3 degrés euh, de chacun 3 niveaux. Effectivement je disais qu'il faut aller au plus haut des cieux, hein. c'est vraiment notre but à tous essayer d'aller... Au plus haut des cieux, il faut non seulement être saint, mais euh, faire tout son possible pour aller au plus haut des cieux. C'est-à-dire avec les séraphins hein, au premier cœur, du premier degré. Donc, vous voyez, enfin, il y, y a les séraphins tout en haut, les chérubins, les trônes, ensuite les dominations, les vertus, les puissances, ensuite les principautés, les archanges et les anges. Alors les archanges, c'est un peu spécial parce que il paraît que il euh, y a sept archanges. Euh, Devant, devant le trône de Dieu mais enfin voilà il y a une hiérarchie euh, il y a aussi une hiérarchie terrestre bon je ne sais pas le but de la vidéo mais vous voyez que euh, bon, chez les ecclésiastiques c'est clair hein, il y a les diacres, les prêtres, les évêques et au dessus euh, le pape chez les laïcs bon, il y a les catéchumènes c'est à dire ceux qui se préparent au baptême les, les, les chrétiens baptisés euh, les moines qui se donnent totalement euh, à Dieu Effectivement. Euh, alors, euh, alors pourquoi je dis qu'il y a une... Comment on peut être sûr qu'il y a une hiérarchie euh, C'est, par exemple, dans la deuxième lettre de Saint Paul-Apôtre aux Corinthiens, euh, Saint Paul nous dit, je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au troisième ciel. Donc voilà, déjà, il y, y, y, y, y, y a au moins trois, six, trois cieux. « Est-ce dans son corps Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, dans cet état-là, est-ce dans son corps Est-ce sans son corps Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. » Voilà. Euh, là, je suis sur l'article la enfin, la, Wikipédia de la hiérarchie céleste. Donc, euh, effectivement, c'est une stratification systématique des créatures angéliques. Donc, Ce n'est pas un, un dogme, mais une opinion théologique. Euh, alors, il euh, y a quand même des, des références bibliques. Hein. La Bible distingue diverses sortes de créatures célestes, outre les anges... Effectivement, il y a les séraphins chez Isaïe, les chérubins chez Ezekiel, chez Paul des trônes, des dominations, des principautés, des puissances, des vertus et des archanges. Au total de l'Ancien au Nouveau Testament, neuf catégories différentes. Alors j'ai trouvé un site, euh, un très bon site, euh, qui parle un peu de.. qui est consacré aux anges et qui parle de, de cette fameuse hiérarchie des anges. Et donc j'espère que, que, que nous irons tous au ciel d'une part, mais que nous irons tutoyer les séraphins devant le trône de Dieu, avec Jésus, avec Marie, avec les apôtres, etc. Alors les séraphins, donc, qui sont destinés à la louange perpétuelle de Dieu, ils adorent et louent la Sainte Trinité. Les chérubins, ce sont les glaives de Dieu, c'est un chérubin qui a chassé Adam et Ève du paradis terrestre. Les trônes, ce sont les représentants des communautés humaines. Ils présentent à Dieu les prières et les sacrifices de ces communautés. Après la seconde hiérarchie angélique, c'est euh, les dominations qui ont, qui ont pour mission d'étendre le règne de Dieu. Ils s'occupent en particulier des prêtres, des missionnaires, des cloîtres et des séminaires. Les vertus qui sont envoyés à tous ceux qui essayent de devenir meilleurs. Les puissances sont affectées au service des prêtres dans l'accomplissement de leur sacerdoce. La troisième et dernière hiérarchie angélique, qui est la plus proche de nous, comprend les principautés qui sont dédiées à chaque paroisse, les archanges qui exécutent les ordres de Dieu, prennent une forme visible et interviennent parmi les hommes, en particulier dans l'Ancien et le Nouveau Testament, alors Saint-Michel est apparu à Saint-Jean-d'Arc, ça, ça a été un peu son mentor, euh, dès l'âge de, de 13 ans, et jusqu'à jusqu'à jusqu'au début de sa mission, euh, c'est lui qui a fait sa formation euh, pendant 5 ans. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les anges gardiens, ils veillent sans cesse sur l'homme qui est confié à chacun d'entre eux. Effectivement, nous avons tous un ange gardien, au moins un, parce que les, personnes, les personnages ont de, de fortes responsabilités euh, en ont deux ou plusieurs par exemple je sais que les médecins en ont, en ont deux certainement que le pape en a plusieurs et certains euh, hommes politiques en, en ont certainement plusieurs aussi alors comment on sait tout ça effectivement c'est d'une telle précision tout ça n'est pas écrit dans la bible et bien nous avons euh, des mystiques par exemple Medschild von Thaler qui a eu des entretiens avec les anges par une faveur spéciale de Dieu et qui, qui, qui a pu nous, nous renseigner sur ces, cette fameuse hiérarchie céleste. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à aller au plus haut des cieux, avec, enfin, au premier degré, au premier cœur. Amen.